foisonnante, percutante, surprenante, comme vous pourrez le voir tout à l'heure après cette cérémonie en assistant à l'inauguration officielle de l'exposition du Salon. Une édition marquée également par un agenda décalé dû au covid voilà, comme la majeure partie des événements culturels depuis deux ans. Eh bien, ce sera l'édition de l'année dernière, initialement prévue en mai 2020, qui vous est présentée ce soir. Mais rassurez-vous, les travaux qui sont exposés n'ont pas eu le temps de prendre la poussière et restent d'une grande, d'une très grande actualité. Cette épidémie de Covid, dont nous ne parlerons que très peu ce soir, c'est promis, nous impose quand même quelques mesures. Vous êtes... Masqués pour la plupart, dans la salle. Nous, sur scène, nous serons respectueux des distances préconisées par les autorités sanitaires. C'est pourquoi vous nous verrez peut-être remettre des prix à bout de bras. C'est ce qu'on appellera une chorégraphie contemporaine. Et finalement, pourquoi pas Je suis Anna Fleury-Lamour. Je suis journaliste notamment à Radio Nova. Et je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour présenter cette cérémonie d'ouverture et de remise des prix donc, du 65e Salon de Montrouge, un événement qui a su s'imposer dans le monde de l'art, en France et à l'étranger, en mettant en lumière la jeune création française et internationale. 50 personnes, 50 artistes ont été sélectionnés pour cette édition, 30 femmes, 20 hommes, originaires de 10 pays différents. Ils ont pour la plupart moins de 30 ans, et tous répondent par leur travail à ce besoin impérieux de questionnement et de représentation du monde qui caractérise finalement l'homme depuis les grottes de Lascaux jusqu'aux installations contemporaines les plus, les plus audacieuses, depuis les transpicturales aborigènes jusqu'aux sculptures méditatives créées dans le silence ou dans le rien, par exemple. L'art, en tout cas, comme cette nécessité de se confronter à plus grand que soi dans une forme sans cesse renouvelée. Le dessin, la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, les installations, les performances et bien d'autres. Alors cette année encore, le Salon de Montrouge est l'occasion de faire connaissance avec cette jeune génération de l'art contemporain, de plonger notre regard dans le leur, de plonger dans leur regard et d'y découvrir un écho du nôtre, voilà qui rend vivant. Voilà qui rend vivante aussi la ville de Montrouge, qui accueille depuis 55 ans ce salon, et qui a su faire de l'art moderne une composante à part entière de son ADN. C'est pourquoi j'appelle à me rejoindre sur scène, ceux et celles qui ont travaillé tout au long de cette année notamment, pour rendre cet événement possible, à commencer par Monsieur le maire de Montrouge, Étienne Langerot. Vous en mais également, Colette Aubry, maire adjointe déléguée à la culture et au patrimoine. Andrea Poncini, responsable art plastique de Montrouge. Et Amy Barak, commissaire artistique du salon. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir pour cette cérémonie. Ça fait maintenant 30 mois, deux ans et demi, que nous attendions ce moment. Donc je dis enfin, enfin, nous nous retrouvons, et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ici, dans notre beau beffroi de Montrouge. Cette, cette pandémie, ce confinement, nous a confirmé combien la culture était un bien essentiel et combien, à Montrouge, l'art contemporain était essentiel et attendu par tous. Donc, euh, merci d'être nombreux présents ce soir. Alors, comme vous l'avez dit, ça fait maintenant 65 ans que l'art contemporain a rendez-vous à Montrouge, 65 ans que la jeune création contemporaine s'exprime ici et qu'émergent des talents que, qui sont ensuite reconnus et qui... Euh, se développe dans, en France et dans le monde. Notre salon est devenu une référence et de nombreux artistes ont émergé ici à Montrouge. Alors, cette pause du, de, la, de la Covid, cette période, nous a permis de renforcer notre détermination et notre volonté, notre ambition de poursuivre le salon de Montrouge. Donc, nous allons continuer, nous allons grandir et nous allons rayonner encore davantage. Alors, nous allons d'abord... Euh, première euh, évolution, on est en automne, vous le savez, et donc nous avons décidé que à partir de maintenant, le Salon de Montrouge se tiendra à l'automne, et non plus au printemps. Pourquoi Parce que c'est à l'automne qu'à Paris, notamment, euh, se réunissent tous les toute la fine fleur de l'art contemporain international, et donc nous avons jugé cohérent et opportun de situer le salon à ce moment-là. Ça nous permettra de profiter avant, pendant et après de la venue de tous ceux qui s'intéressent dans le monde entier et en France à l'art contemporain. Deuxièmement, nous, avons, nous allons élargir les disciplines qui seront présentes lors du salon. Vous en avez cité quelques-unes, la peinture, la sculpture, le dessin, la photo, la vidéo mais nous voulons l'élargir à d'autres disciplines, comme par exemple euh, l'architecture, le design, le paysage, le cinéma, le graphisme, d'autres disciplines dans lesquelles l'art contemporain s'exprime. Nous voulons aussi exporter le Salon de Montrouge, parce que maintenant c'est devenu une marque, une identité de notre ville, et donc l'exporter dans d'autres lieux, des lieux parisiens. On travaille déjà avec... Euh, euh, avec euh, le centre Pompidou, avec le palais de Tokyo, mais aussi demain avec euh, la FIAC et pourquoi pas d'autres euh, endroits. Dans Paris et ailleurs, en France et dans le monde, nous allons exporter euh, la marque Salon de Montrouge. Et puis nous voulons, et je crois que ça c'est nouveau, mais j'en parlais euh, il y a deux ans et demi, mais ça commence à se mettre en œuvre, nous voulons vraiment inscrire l'art contemporain dans la ville. Nous voulons que l'art contemporain la jeune création contemporaine qui euh, s'exprime ici, au Salon de Montrouge, puisse s'exprimer aussi, en dehors des murs du Beffroi, dans notre espace public, dans nos rues, sur nos places, dans nos jardins, de façon à ce que toute l'année, sous différentes formes, ceux qui viendront à Montrouge et les montrougiens eux-mêmes puissent être confrontés et profiter de ces jeunes artistes et euh, profiter de cet art contemporain. Nous avons de nombreux projets dans la ville. Nous sommes en train de, de transformer Montrouge, notamment ses espaces publics, et dans tous nos projets, nous allons mettre à l'honneur et donner une place à cette jeune création contemporaine. Alors, pour faire tout ça, eh bien, il faut avoir quelques moyens, et notamment des moyens humains. Donc, nous avons, euh, avons d'abord une nouvelle équipe, donc une équipe d'élus. avec. Euh, alors, à Montrouge, on, on aime tellement la culture que nous avons deux ministres de la culture, donc nous avons une nouvelle adjointe à la culture, c'est Colette Aubry, qui est euh, ici, je crois qu'on peut l'applaudir à nouveau. Colette Aubry, qui est accompagnée de Isabelle Lémé, qui, euh, je ne sais pas si elle est là Isabelle, mais elle s'occupe des artistes montrougiens, voilà. Donc ce sont nos deux élus à la culture au sein du Conseil municipal, euh, et également une équipe euh, euh, permanente embarquée par... Euh, Monsieur Michael Duarte. Michael Duarte, qui est là, on l'applaudit. Michael, c'est notre, notre nouveau directeur de la culture, et donc c'est lui qui va piloter ses nouvelles ambitions. Nous avons également choisi un nouveau commissaire, qui va succéder à Ami Barak, que l'on peut applaudir à nouveau. Et ce nouveau commissaire que nous avons choisi s'appelle Guillaume Desanges, que sans doute vous connaissez déjà, et donc il prendra dans quelques semaines la suite d'Ami Barak. Et enfin, il nous faudra, nous en avons déjà, mais trouver de nouveaux partenaires pour euh, à la fois euh, les mobiliser et les convaincre de nous accompagner dans ces nouveaux projets, ces nouvelles ambitions. Voilà, je voudrais euh, remercier d'abord tous les artistes, et ils sont là nombreux, qui ont pris leur mal en patience pendant cette période difficile. Les remercier d'avoir attendu et les remercier d'être là ce soir. Merci à vous tous. Alors, je voudrais aussi remercier, bien sûr, tous les partenaires du Salon qui nous sont fidèles et qui s'engagent avec nous depuis de nombreuses années. Donc, d'abord, le ministère de la Culture et la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, représentée par Madame Charlotte Balde, qui est conseillère régionale et adjointe ici à la ville de Montrouge. Remercier le conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Madame Jeanne Bécard, qui est vice-présidente du département en charge de la culture. Remercier l'ADAGP, l'Association pour la diffusion des arts graphiques et plastiques, et sa responsable des partenariats au service de l'action culturelle, Madame Sandrine Dussolier. Et puis, je voudrais remercier aussi les partenaires artistiques qui offrent de nombreuses opportunités aux lauréats du Salon. D'abord, le Palais de Tokyo, qui est avec nous depuis de nombreuses années. Sa directrice générale déléguée, madame Marianne Berger-Lalex, que j'ai vu, qui est là. Remercier les ateliers Médicis, qui sont représentés par leur conseiller art visuel et prospective, monsieur Clément Postec, que je salue. Le Centre de création et de formation au numérique, le cube d'ici Les Moulineaux et son directeur Clément Thibault, qui était là tout à l'heure. La résidence d'artistes La Villa Belleville, représentée par sa directrice artistique Madame Elodie Lombarde. L'association Orange-Rouge et sa directrice Corinne Digard. L'association La Maison d'édition Tribu, représentée par son président M. Louis-Laurent Bretillard. Et enfin, l'Association française pour l'art contemporain et sa présidente, Madame Estelle Française. Et puis enfin, quelques mécènes qui nous accompagnent également, les publications Beaux-Arts et compagnie et le quotidien de l'art, représentés par la directrice du Polar, Madame Peggy Ribaud. Et puis le site internet Le géant des Beaux-Arts, représenté par le responsable des relations avec l'association, M. Joël Kampf. Merci à tous ces partenaires qui nous accompagnent depuis de longues années. Merci aussi, je l'ai dit, à Colette Aubry et à tous les élus, à la direction des affaires culturelles. J'ai cité Michael Duarte, mais je voulais aussi citer celui que vous connaissez tous, Andrea poncini <rires> Et enfin, mais on l'a déjà salué. Remercier vraiment toute l'équipe euh, des commissaires qui nous ont accompagnés. Donc Marie Gauthier que vous connaissez, mais qui n'est pas avec nous ce soir, et bien sûr l'excellent incontournable Ami Barra qui nous a accompagné pendant cinq ans. Cher ami, vraiment merci pour tout ce que vous avez fait. Vous nous avez fait grandir vous aussi. Voilà, nous allons tourner une page, mais c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous. J'ai beaucoup apprécié. Je pense que les artistes aussi. Grâce à vous, ils sont là, vous avez passé cette période difficile et nous allons continuer notre histoire, mais j'espère que vous continuerez d'être à nos côtés. Merci à vous, bravo, Ami Barak. Que... Voilà, allez, Merci. à vous. Merci, monsieur le maire. Venez donc avec moi de ce côté. On va faire salon un peu, parler un peu entre nous, devant vous. Et puis vous présentez, alors, ami Barak, il faut bien que je dise quelques mots sur vous. On vous connaît bien, ça fait quelques années que vous êtes là, mais quand même, il faut rappeler que vous avez été, entre autres, directeur du FRAC Languedoc-Roussillon, que vous avez été par deux fois directeur artistique de La Nuit Blanche au début des années 2000, que vous avez été président de l'Association internationale des curateurs d'art contemporain, l'ICAT, vous êtes critique d'art, enseignant, vous avez organisé de nombreuses expositions emblématiques en France, à l'étranger, tout en gardant, tout au long de votre carrière, un regard très attentif sur la jeune création. Vous êtes également commissaire d'exposition, et notamment depuis 2016, comme le disait M. le maire, vous êtes commissaire du Salon de Montrouge, en collaboration avec Marie Gauthier, Marie Gauthier qui est donc excusée, que nous saluons. Ami Barak, le Salon de Montrouge a pour ambition d'être la photographie instantanée de la jeune création actuelle, oui, mais, dans toute sa diversité, et c'est une des raisons pour lesquelles vous n'imposez pas de, de thème quand on envoie son dossier de candidature. Par contre, à réception des dossiers, et une fois que vous les avez sélectionnés, vous en définissez, vous, votre lecture permet d'en dégager, cette année, trois chapitres, trois axes Est-ce que vous pouvez nous les détailler Oui, c'est notre apport curatorial, je dirais ainsi. Euh, une fois que les échanges avec les artistes euh, euh, ont été développés, euh, une fois que nous savons euh, ce que vont être les projets et les œuvres qu'on va présenter dans, dans l'espace d'exposition, grâce à nos collaborateurs, euh, donc, euh, nous avons imaginé pour chaque fois pour, pour le dispositif d'exposition. Euh, on essaie effectivement de regarder quelles sont les lignes de force, quelles sont les accointances, les, euh, les liens euh, visibles ou souterrains entre les différentes démarches. Et cette année aussi, nous avons trouvé trois chapitres. Donc les micro secousses sismiques, n'est-ce pas, de l'âge post-internet, euh, la route de l'hybride, et puis, euh, une troisième qui est... Qui est euh, chorégraphie du quotidien. Chorégraphie du quotidien, c'est exact. Voilà, <rire> des, des titres qu'on a voulu un peu poétiques, mais qui nous laissent effectivement... On a mis aussi un petit laïus à chaque fois, donc qui donne un peu de, de contenu donc, à, ces, à ces titres. Qu'on voilà. retrouvera donc à l'entrée du Que vernissage. Vous trouvez donc, euh, voilà, dans l'espace d'exposition. Mmh. Colette Aubry, bonsoir. Vous êtes bonsoir. adjointe au maire de Montrouge, chargée de la culture et du patrimoine, et par conséquent, vous êtes très investie dans ce salon d'art contemporain. Je fort. Un, un lieu de vie, dites-vous, ce salon d'art contemporain, ponctué de nombreux événements, n'est-ce pas Oui, absolument. Vous avez parfaitement de raison de souligner qu'un salon d'art contemporain, c'est également un lieu de vie... Pour les artistes, bien sûr, qui nous renseignent comme on va le voir sur l'air du temps, sur leurs préoccupations, leurs interrogations sur le monde et leurs réflexions. Mais c'est également un, un lieu de vie pour les visiteurs, petits et grands, pour nous, leur public, votre public, car nous sommes d'abord tellement heureux de vous retrouver après ces mois de difficultés et de pandémie de découvrir de nouvelles esthétiques sans doute, car ces mois vous ont vraisemblablement inspiré, et de partager ensemble vos questionnements et vos émotions. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser des performances d'artistes auxquelles le public pourra assister le week-end qui va venir avec les, arti les artistes présents et le week-end suivant avec les anciens artistes des précédents salons. Mais la vie euh, du salon ne s'arrête pas là. Elle concerne aussi la pédagogie autour de l'art contemporain. Et c'est un terme qui nous est cher à la ville pour sensibiliser les jeunes aux activités, aux activités artistiques. Et c'est ce que nous ferons avec des médiateurs. Tout au long de ces dix jours, des artistes du Salon animeront des ateliers participatifs et entièrement gratuits à l'attention des enfants et de leurs familles que ce soit dans les domaines du moulage, de la sculpture, de la peinture. Et le salon sera aussi présent hors les murs, avec les panneaux d'affichage de la ville qui présenteront une exposition des anciens artistes. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les autres dispositifs qui sont prévus par le salon en accompagnement de ces artistes Oui, alors, euh, comme vous le savez, le, le salon de Montrouge a pour objet d'identifier les nouveaux talents émergents. C'est sa raison d'être depuis de nombreuses années. Et dans la lignée de nos prédécesseurs, nous mettons un point d'honneur à les aider à s'insérer dans leur écosystème, en leur faisant rencontrer des galeristes, des collectionneurs et aussi des journalistes qui jouent un rôle important également avec leur regard critique et souvent bienveillant et porteur de recommandations. Mais nous avons également mis en place une série de tables rondes avec, euh, sur la thématique du soutien euh, à la jeune création avec nos partenaires, donc euh, la DAGP, le département du 92 la DRAC d'Île-de-France, pour faire le point sur les dispositifs pratiques d'aide aux jeunes artistes, sur les bourses qui sont disponibles ou sur les dispositifs juridiques qui peuvent leur, leur, euh, leur être utiles euh, pour monter leur propre activité professionnelle. Et dernier point, euh, la vente aux enchères, euh, c'est le point d'orgue du salon. Auparavant, elle était organisée on Oui, parce que je m'entends pas. Oui. Auparavant, elle était organisée quelques mois après la tenue du salon. Mais nous avons fait le choix cette année de l'inscrire dans le parcours du salon pour bien marteler cette idée que l'art contemporain doit exister au plus près de son public pour faire entrer les artistes sur le marché de l'art et leur permettre d'avoir une première cote et aussi pour intéresser de nouveaux collectionneurs. C'est en quelque sorte l'aboutissement du travail de détection des nouveaux talents. Et il faut noter que cette vente aux enchères sera réalisée gracieusement par Frédéric Chambre euh, qui est le commissaire, le commissaire priseur de la maison de vente Piazza. Une vente aux enchères donc sans frais pour inciter le grand public à se faire plaisir avec une section de la vente qui sera affichée à des tarifs euh, très accessibles. Des œuvres, en conclusion, des œuvres d'art pour tous, dans un salon contemporain d'art contemporain qui se veut au plus près des citoyens, des habitants de Montrouge et des amoureux de l'art. Ces œuvres qui attendent donc d'être exposées depuis un an et demi et qui seront visibles ce soir, seront vendus aux enchères, comme vous le disiez, mais c'est le 28 octobre. 28 octobre. Il me semble que c'est à 18h30. 18h30, absolument. Voilà, et ce sera suivi d'une soirée électro. Monsieur le maire, une question. Ce salon consacré à la jeunesse et qui fête cette année ses 65 ans, Comment est-ce qu'on fait pour attirer la jeunesse artistique pendant 65 ans Comment est-ce qu'on fait pour continuer à aimer la jeune création, à la comprendre, à garder un vocabulaire commun En gros, comment on fait pour rester jeune aussi longtemps Et est-ce qu'il y a un élixir de jeunesse qui serait propre à la ville de Montrouge Je crois que c'est un état d'esprit. À Montrouge, je crois qu'on a vraiment cette volonté à la fois d'accueillir et d'être de, de, le, le creuset de cette création, et euh, ça fait 65 ans que ça dure, donc ça a évidemment évolué. Mais je crois que Montrouge est une ville un peu singulière. D'abord, c'est une ville aux portes de Paris, qui, euh, ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, je regarde un peu mes équipes, mais on a un rythme quand même assez, assez intense. Et, et ce qu'on essaye de faire, et je pense qu'on y arrive de plus en plus, c'est de faire de Montrouge la ville intense. L'intensité urbaine, c'est vraiment un peu notre marque de fabrique, pour faire en sorte que dans une ville de 50 000 habitants, sur un tout petit périmètre, il se passe toujours quelque chose. Et euh, je crois que l'art contemporain est un des éléments de cette intensité urbaine, un élément fort. Je disais que c'était une marque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, Montrouge, oui, le salon d'art contemporain, oui, bien sûr, on connaît. » Et donc, les gens reviennent. Et donc, avec ce que j'exprimais tout à l'heure, la volonté de faire en sorte que l'art contemporain dépasse les murs du salon et aille dans la ville et que les Montrougiens qui co-construiront cette installation dans l'espace public et tous ceux qui viendront à Montrouge pour voir la contemporain un peu partout et tout le temps eh bien, ça va encore accroître cette intensité, ce plaisir de se rencontrer, d'échanger, de partager des émotions. Parce que l'art contemporain, c'est quoi Vous allez le voir tout à l'heure. Moi, tout à l'heure, j'ai fait le tour du salon. C'est formidable, le fait de, de, de voir toute cette... Euh, c est, c est, c est... Cette créativité, cette inventivité, ce, ce, ce, ce fourmillement, voilà, donc, donc on, va, on va continuer, et encore une fois, ça fait 65 ans que ça dure, donc je crois qu'il y, y, y a quelque chose de particulier amoureux. il y a un état d'esprit qu'on qu fait perdurer, même. voilà, et qu'on va encore amplifier dans les années qui viennent. Il faut garder cette recette. Voilà, la bonne recette. <rire> un des élixirs de jeunesse de ce salon, est-ce que, peut-être, ce ne serait pas certainement aussi le regard d'Ami Barak son commissaire d'exposition. Ami Barak, vous êtes au commissariat artistique de ce salon depuis sept ans, et cette 65e édition sera donc votre dernière. Est-ce que, avant de partir pour d'autres aventures artistiques qu'on vous souhaite aussi exaltantes, est-ce que vous avez un mot, une phrase, une citation, une, oui, une phrase magique à souffler ce soir aux jeunes artistes qui nous regardent et puis aux générations futures Écoutez, je, je citerai euh, Virilio, donc penseur connu qui disait que dans la vie ce qui importe ce n'est pas le plaisir ou le déplaisir mais le plus important c'est l'excitation merci Ami Barak je pense que vous serez d'accord avec moi être un jeune artiste en 2021 c'est exaltant il y a tant à dire sur notre époque, ses mutations, tant à interroger sur notre avenir, tant aussi d'héritage artistique et culturel à charrier et à transformer, et tant de moyens techniques de le faire. Mais être un jeune artiste en 2021, c'est aussi bien évidemment sacrément courageux. À l'époque du tout vite, du tout numérique, oser choisir d'arrêter le temps pour l'interroger, oser poser cette interrogation devant le regard de l'autre, des autres, de nous, par exemple, ce soir, eh bien, c'est un courage qui peut paraître dérisoire ou surhumain. Il me paraît surhumain. Mais c'est un courage, en tout cas, qu'il faut accompagner, accompagner concrètement, j'entends, et c'est la démarche dans laquelle s'inscrit le Salon de Montrouge, qui se place comme un intermédiaire, comme un accélérateur même, entre ces jeunes créateurs sélectionnés pour participer au Salon et les structures qui offrent des aides à la production, des bourses, pour parler clairement, euh, de mécénat publics ou privés, euh, parmi lesquels le ministère de la Culture, l'Île-de-France, le département des Hauts-de-Seine, l'ADAGP, entre autres. Des aides à la production qui se traduisent également dans les prix qui seront distribués dans quelques instants, rassurez-vous. Et puis, il y a l'accompagnement dans l'après. Au-delà de cette semaine de présentation publique qu'offre le salon de Montrouge chaque année, au-delà du rayonnement qu'il permet aux œuvres et aux artistes présentés, au-delà de l'excitation d'une exposition à la scénographie collective et de l'émulation créatrice qu'elle induit, au-delà des prix distribués ce soir, le Salon de Montrouge a depuis longtemps compris l'importance d'accompagner les artistes qu'il défend plus loin que son propre cadre à travers des partenariats techniques. Citons par exemple, et j'en profite pour la remercier, la résidence Villa Belleville et sa directrice artistique, Elodie Lombarde, oui, on peut l'applaudir. Citons encore et entre autres l'hebdomadaire Le quotidien de l'art qui publie tout au long de l'année des portraits des artistes sélectionnés par le salon. Ainsi, oui, applaudissons-les, pardon. Ainsi, pour la plupart des artistes présents ce soir, lauréats ou non, eh bien, la 65e édition du Salon de Montrouge ne s'arrêtera pas avec la remise des prix aujourd'hui, ne s'arrêtera pas non plus avec l'exposition le 31 octobre, mais elle continuera à travers des accompagnements et des opportunités professionnelles, et à travers, bien évidemment, vos œuvres, votre courage et votre créativité. Alors, je voudrais saluer ce soir toutes celles et ceux qui ont prétendu à ce Salon, toutes celles et ceux qui ont été sélectionnés pour cette édition parmi les quelques 2000 prétendants, qui ont attendu, qui ont su garder leur souffle malgré les reports dus au Covid, toutes celles et ceux qui repartiront avec un prix, mais également toutes celles et ceux qui ne repartiront pas avec un prix. Vous saluez, vous félicitez et surtout, vous remerciez. Passons sans plus attendre, et si vous le voulez bien, à la remise des prix de la 65e édition du Salon d'art contemporain de Montrouge, les trois premiers prix que j'aurai l'honneur de remettre ce soir, et de vous présenter sont des récompenses rendues possibles grâce au soutien des partenaires du Salon et de la ville de Montrouge. Alors, pour remettre le premier prix, le prix Production Orange-Rouge, j'appelle à me rejoindre sur scène Corinne Digard, fondatrice et commissaire permanente de l'association Orange-Rouge. Corinne Digard L'association Orange-Rouge s'attelle à provoquer la rencontre des mondes, celui de l'art contemporain et celui de l'adolescence en situation de handicap. Avec ce prix, l'association offre à un artiste l'opportunité d'aller à la rencontre d'une classe de collégiens et de concevoir et réaliser avec eux une œuvre collective qu'ils présenteront en fin de saison lors de l'exposition annuelle Orange-Rouge. Corinne Digard, bonsoir, je laisse prendre place derrière ce magnifique pupitre. Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur ce prix ben... Euh, quoi dire euh, Moi, la collaboration avec, avec, euh, avec le Salon Rouge, il date d'il y a très longtemps, puisque j'ai participé en tant qu'artiste euh, il y a X années. J'avais même eu un prix, prix de photo. Et donc, pour moi, c'est vraiment une continuité, le fait qu'à un moment donné, euh, cette collaboration se soit mise en place avec le Salon et que maintenant, euh, je remets depuis 3-4 ans voilà, un prix et un artiste qui va participer à la saison. Donc, euh, la saison qui vient, euh, J'ai invité un commissaire comme chaque année, ça sera oui. Aurélien Moll, et avec, euh, il va y avoir 18 artistes euh, qui vont tous réaliser des œuvres collectives, qui après seront présentées dans des expositions. Euh euh, souvent dans les centres d'art principalement, accompagné d'une édition, voilà, avec des événements euh, autour une... de ces éléments. Une saison qui va commencer quand euh, bah, Ça prend, il y, y a à peu près une année de, de mise en place. Après, les artistes ont six mois pour caler leur projet. Et puis après, il y a tout le temps euh, des expositions, des événements. Et 10 éditions, donc ça s'étire un peu sur deux ans, pour deux ans et D'accord. Bon. Bah, alors, on ne va pas attendre deux ans, en tout cas, pour euh, <rire> révéler le nom du lauréat ou de la lauréate. Je vous laisse décacheter cette enveloppe qui n'est pas cachetée, mais l'ouvrir, en tout cas. <rire> et nous dire qui est le lauréat ou la lauréate de ce prix Orange-Rouge. Donc, le lauréat euh, Orange-Rouge est euh, Jeanne euh, Kamchung. Je vais vous aider. Jean Jeanne Kamchung. Jeanne Campson! Venez sur scène! Bravo. Bravo. Vacciné. <rire> Jeanne, bonsoir. Est-ce que c'est un prix qui vous excite d'aller à la rencontre de jeunes adolescents et de créer une œuvre collective Ou est-ce que c'est un prix qui peut vous donner un peu le vertige aussi Comme il disait tout à l'heure, Ami, je crois que c'est l'excitation qui est importante et euh, j'ai vécu cette excitation hier quand j'ai rencontré les enfants avec lesquels je vais travailler. Vous les avez déjà rencontrés Oui, c'était passionnant. Ils étaient plus excités que moi. Ils voulaient qu'on commence tout de suite. Mais je leur ai dit, <rire> non, non, il faut attendre encore un peu. C'est l'année prochaine. Et du coup, je crois que j'aurais pas, pas dû leur dire que c'était l'année prochaine, en fait, parce que ça les, ça les a un peu ah. découragés. Mais euh, je crois qu'ils m'attendent avec euh, impatience. Et euh, je leur ai dit qu'on va s'amuser. Et ils aiment bien s'amuser ces enfants et je suis très content de recevoir ce prix parce que euh, l'âme d'enfant est encore en moi et je ne voudrais pas l'éteindre. Je pense qu'en en faisant cette, cette, cette expérience avec eux, je veux continuer à allumer la flamme d'enfant qui est en moi. En fait. et merci beaucoup pour ce prix et je vous remercie. Bravo. Merci. merci. Vous pouvez regagner. Attendez, attendez, il n'y a pas une question de photo Jeanne, et, et, il faudrait vous mettre au milieu de la scène, parce que la cérémonie précise que vous allez être photographiée. Devant un, un public ébahi. Ah. Alors, on n'a pas tout à fait encore répété, mais comme il y a plusieurs prix à la fin, ce sera au point. Pas mal. Voilà, on peut le faire la prochaine dans les applaudissements pour voir Bravo. <rire> Bravo Merci, vous pouvez regagner vos places. Bon alors, passons sans plus attendre au deuxième prix de la soirée, le prix première édition Tribu, en partenariat avec les éditions Tribu, spécialisées dans l'édition artistique numérique. Et pour le remettre, eh j'appelle son fondateur, Louis-Laurent Bretillard, qui est là. Merci de me rejoindre. Bienvenue, les éditions Tribu, partenaire du Salon de Montrouge depuis plusieurs années, qui offre avec ce prix l'édition d'un livre numérique consacré au travail du lauréat ou de la lauréate dont le nom est inscrit dans cette enveloppe. Louis-Laurent Bretillard, bonsoir. Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur ce prix, sur cette sélection La sélection me paraît très belle. Je suis très, très, très, très ému d'être là, parce que depuis 5-6 ans qu'on est partenaire du Salon de Montrouge, je suis à chaque fois ébahi par la qualité des, des intervenants et, et l'habilité intellectuelle et artistique des, des, des, des commissaires. Et ce qu'on cherche à faire avec, les, avec le genre de Montrouge, c'est de développer, de proposer à des artistes, des jeunes artistes, la possibilité d'avoir un, une monographie, ce qui est très rare pour un jeune artiste qui n'a pas la, le, le lecteur nécessaire pour une monographie éditée par un éditeur conventionnel. Et donc on propose en numérique des, des monographies qui permettent aux jeunes artistes de développer leur, leur réseau à travers de, de communications larges et abondantes dans les réseaux sociaux et par Internet. Alors qui avez-vous choisi cette je année Anna Tamayo. Anna Tamayo. Applaudissements Applaudissements Ah oui, mais on a dit les, les, la danse contemporaine, les remises de prix comme ça à bout de bras. Merci. Bravo, Anata Mayo. En me promenant tout à l'heure dans l'exposition, j'ai beaucoup beaucoup observé votre installation, œuvre pluri, euh, pluri, plein de choses. Voilà, il y a des matières, il y a des propositions, des... c'est très très riche. Il y a une dimension militante, oui. très importante, une dimension féministe, pour être un peu plus clair, Radical. radicale. Est-ce que c'est un, un parti pris que vous prenez avant même de, de, de penser l'œuvre, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'impose dans le geste ah. ouais, ça dans, la... dans le micro. Allô, allô. allô, allô Non, il ne marche pas. Et celui-là, il marche ben Celui-là, c'est mieux. Allô Eh bien, ça s'impose dans la vie, en fait. C'est pas... quelque chose qui... Enfin, moi, je fais de l'art parce que c'est un geste vital pour moi. Et que être féministe et féministe radical, c'est vital. Donc, ça s'impose dans la vie comme dans l'œuvre, en fait. Tout simplement. Et ça permet de répandre. Ce message. Oui, j'espère bien, oui. <rire> ouais. Félicitations en tout cas oui, à Nathan Maillot. Beaucoup. Je vous laisse prendre place Allez. au milieu de cette scène avec vous. Oh. Vous êtes prêts pour la photo C'est bon. Une où on sourit, une où on ne nous sourit pas ah. Vous avez tout eh bien, je vous laisse regagner vos places, merci beaucoup, félicitations Et si on passait au troisième prix Oui, pourquoi pas, quand même Pour remettre le prix ADAGP Révélation Art plastique, j'appelle à me rejoindre derrière ce magnifique pupitre, Sandrine Dussolier, responsable des partenariats au service de l'action culturelle de l'ADAGP. Sandrine Dussolier qui est là. Bonsoir partenaire du Salon de Montrouge depuis de nombreuses années, l'ADAGP, Société française de perception et de répartition des droits d'auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques, et c'est pas rien, et pas offre avec ce prix une dotation financière d'une hauteur de 5 000 euros, c'est pas rien non plus, qui permettra au gagnant ou à la gagnante de prolonger son travail. Chère Sandrine Dussolier, un mot avant de nous révéler le nom qui est écrit dans cette enveloppe Oui, j'ai préparé quelques mots. Le soutien à la jeune création est un axe fort de la politique d'action culturelle de la DAGP. À ce titre, nous sommes très heureux pour la septième année consécutive de nous associer au Salon de Montrouge, événement majeur et incontournable de l'art contemporain. Je voudrais remercier la mairie de Montrouge, monsieur le maire, Andrea Poncini et Marion Malissen, Ami Barak et Marie Gauthier, pour le travail mené autour de ce Salon qui constitue un véritable tremplin pour des artistes en début de carrière. À travers ce prix, la DAGP, donc la Société des auteurs dans les arts visuels, poursuit sa mission d'accompagnement dans la professionnalisation des artistes émergents. Eh bien, alors je vous en prie, est-ce que vous voulez bien ouvrir cette enveloppe et nous dire Quel suspense donc, On aurait le... dû préparer des roulements de tambour. Le lauréat du prix de la révélation art plastique 2021 de la DAGP est Yu Yuan. Yu Yuan. Bonsoir, bravo, bienvenue. Je vous laisse lui donner ce je grand prix. Ça va ouais, ouais. Oui Est-ce que vous voulez bien vous mettre devant ce micro parce que je vais vous poser une question. Okay. Une petite question sur votre okay. travail que j'ai vu et qui m'a beaucoup touchée et qui est fait de, vous verrez, de discrets et joyeux détournements de petits objets du quotidien. Qu'est-ce qui motive ce travail Bah, bien, bien. Bah, merci beaucoup. Euh, Je ne pas du tout préparé à tout ça. Enfin, Je suis très content. D'accord. Bon. Bah, bravo. Bravo. Okay. <rire> Viens faire la photo. Bravo. bravo. Oh, vous pouvez continuer à applaudir pendant qu'on pose. hein. <rire> Merci, merci. Messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, je vous propose à présent de passer à la remise des prix traditionnels du jury, des prix décernés par un jury de personnalités du monde de l'art contemporain réunis par le Salon, avec pour présidente du jury de cette 65e édition, celle qui fut conservatrice à la Cité de la Musique à Paris puis au Centre Pompidou, directrice du Centre Pompier Metz, puis présidente du Palais de Tokyo, et qui s'apprête à prendre la direction des collections Pinault, Madame Emma Lavigne, à ses côtés, dans le jury, comme c'est écrit, Élise de Blanzy-Longuet, directrice générale de la culture, conseil départemental des Hauts-de-Seine, Rebecca Lamarche-Vadel, directrice de Lafayette Anticipation, Clément Postec, conseiller artistique aux ateliers Médicis, Lauriane Gricourt, conservatrice aux abattoirs et au musée Frac Occitanie-Toulouse, Clément Thibault, euh, directeur artistique du Cube à Issy-les-Moulineaux, et puis également, il me semble que je dois lire aussi à gauche, Daria de Beauvais, qui représente euh, Emma, euh, Emma Lavigne. Et, et attendez, il y a Xavier Franceschi, dont j'ai pas parlé, directeur du FRAC île de france C'est là que ça commence à se mélanger un peu. Ce n'était pas moi qui devais le dire. Alexia Fabre, conservatrice du, en chef du MACVAL, Anne Dressen, commissaire d'exposition au Musée d'art moderne de la Ville de Paris, et Françoise Doquier, critique d'art et curatrice. Merci à ce jury, je vous prie de bien vouloir les applaudir. Et nous avons hâte de découvrir vos sélections, alors commençons sans plus attendre, et avec une surprise. Et oui, le jury a tenu cette année à attribuer une mention spéciale au travail d'un artiste. C'est un prix coup de cœur, un prix qui n'existait pas l'année dernière, un prix inventé pour accompagner la démarche d'un artiste. Il n'est donc pas associé à une récompense concrète, non, mais plutôt à une récompense symbolique. Et je suis ravie d'inviter M. le maire de Montrouge, si vous voulez bien. C'est une surprise aussi, mais tant qu'à faire dans la surprise. Étienne Langereau à remettre ce prix avec moi. Est-ce que vous voulez bien nous révéler quel est le nom de l'heureuse élue Je veux bien. Formidable. Alors, le coup de cœur du jury est attribué à Anaïs Toé Comaré. dire un mot. Est-ce que je peux vous poser une question sur votre travail alors Non, <rire> non plus. Et ben voilà, il du l'art c'est aussi ce qui se passe quand on n'a pas les mots et donc euh, Anaïs Toé Komaré le dit euh, dans son œuvre que vous verrez tout à l'heure, mais Merci. par contre euh, et bien par contre euh, voilà, nous vous avez toutes nos félicitations et celles du jury. Bravo. Bravo Une petite photo quand même. une photo. On va votre la photo. Bravo. On alors. Merci. Merci. Afin de remettre un prix qui lui existait l'année dernière, le prix du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, j'appelle à me rejoindre sur scène Jeanne Bécart, vice-présidente du département en charge de la culture. Chère Jeanne Bécart. Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine s'associe cette année encore au Salon de Montrouge et offre, à travers ce prix, son soutien logistique et financier pour la réalisation d'un projet inédit dans un centre d'art du département 92, cette année le CUBE, centre de création et de formation au numérique à ici les Moulineaux. Le CUBE, qui j'en profite pour le dire, fête ses 20 ans. Joyeux anniversaire. Jeanne Bécard, à vous la parole. Merci. Euh, alors, je, je suis là pour représenter... Alors, évidemment, je suis vice-présidente en, en charge de la culture, mais euh, je suis chargée d'abord de vous présenter les excuses de... Euh, oui, le masque. Merci, Elise. Ah, c'est mieux. C'est mieux. <rire> oui. Euh, donc, euh, vous présentez donc les excuses de mon, de mon président, Georges Sifredi, qui n'a pas pu être là ce soir parmi vous et qui m'a euh, chargée de, de vous dire quelques mots pour vous parler de la politique que nous menons et de la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, à Montrouge, comme d'ailleurs les autres années. Euh, donc, ce salon... Euh, D'abord, je suis très fière d'être là, moi, vice-présidente en charge de la culture, euh, pour remettre donc notre prix départemental à l'un des artistes donc, qui participent à ce salon. Un salon qui, depuis le milieu du XXe euh, siècle, fait preuve euh, d'un engagement remarquable au service de l'art et de la création. Euh, un salon qui a su aussi euh, imposer ses choix et devenir une référence, comme l'a indiqué tout à l'heure euh, Étienne. Euh, une référence pour la scène artistique euh, émergente. Et, euh, et donc, le département est très fier de pouvoir euh, soutenir euh, et de contribuer financièrement, parce qu'elle y contribue euh, de façon importante, à, cette, à cet événement qui a vu naître euh, de nombreux artistes euh, issus euh, de tous les continents et de tous les horizons. Donc, grâce euh, à l'action d'abord d'Étienne Langerot, bien sûr, et de son équipe municipale en faveur des arts et de la culture, euh, grâce aussi au département, euh, eh bien, la ville de Montrouge s'érige désormais en un lieu incontournable euh, de l'art contemporain en Ile-de-France. Et comme toujours, c'est évidemment avec beaucoup de, de plaisir que nous avons pu découvrir la qualité des choix euh, opérés par le comité de sélection euh, sous la direction artistique euh, d'Amir euh, Barak et de Marie Gauthier. Et c'est vrai que nous savourons d'autant plus euh, ce moment, euh, cette année, de nous retrouver pour ce temps fort de la création que nous en avons été privés l'année dernière. Alors, euh, au travers de, de ce prix, euh, nous souhaitons vraiment accompagner, mais vous l'avez déjà dit, hein, euh, l'artiste que nous allons récompenser tout à l'heure, euh, donc en lui euh, attribuant une bourse euh, qui va lui permettre de développer au sein du cube euh, le centre d'art d'ici les moulineaux euh, un de ses projets personnels. Et il va pouvoir faire ça au cours de l'année 2022. Euh, son œuvre va également intégrer le fonds d'art contemporain euh, du département et euh, sera valorisée sur l'ensemble du territoire grâce à un dispositif auquel nous tenons beaucoup euh, qui s'appelle... Euh, un mois, une œuvre, qui permet donc aux œuvres qui constituent ce fonds de circuler sur l'ensemble du département et donc d'aller au-devant des publics qui sont, pas tous, mais souvent éloignés de l'offre culturelle. Je pense bien sûr aux collégiens, aux personnes hébergées dans les EHPAD ou encore dans les lieux d'insertion. Et donc, elle constituera un relais important pour rapprocher et intéresser à la culture le plus grand nombre des autoséquanais. Alors, vous le savez sûrement, hein, notre département est très attaché à la promotion des arts et de la culture, notamment au travers de la vallée de la culture qui a été initiée par le regretté président Patrick de Véjean et qui constitue un élément vraiment structurant de notre territoire. Et donc, cette remise de prix, cette acquisition en sont la parfaite illustration. Notre objectif est simple, toucher, sensibiliser, partager la richesse de notre patrimoine culturel avec le plus grand nombre, mais aussi faire découvrir les artistes émergents, parce que la culture que nous voulons promouvoir n'est pas seulement la culture classique, c'est aussi une culture vivante, vibrante, libre et accessible au plus grand nombre que nous ambitionnons de développer sur l'ensemble de notre territoire. Et mon groupe, en est la parfaite illustration, cher Étienne. Voilà, donc maintenant, je vais vous révéler le nom de l'artiste auquel nous allons attribuer ce prix du département des Hauts-de-Seine. Et il s'agit donc de Pierre Pose pour son œuvre, son œuvre Please Love Party. Voilà. Pierre Pose. Bravo. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Pierre Pose. Pierre est Pose. Est-ce que quelqu'un veut dire qu'il est Pierre Pose Ce serait facile. <rire> ben voilà. Pour une fois que j'ai un prix à remettre... Il oh, ben Pierre Pose. <rire> bon, ben Pierre Pose n'est pas là, mais le prix lui sera remis. Et son œuvre en tout cas, est là et elle parle d'elle-même. Vous la verrez tout à l'heure. jolie on lui remettra, bien sûr. Merci, Jeanne becker Merci. Et c'est un des membres du jury que j'appelle à présent, Monsieur Clément Postec, conseiller artistique aux ateliers Médicis, réalisateur et commissaire, afin de remettre le prix. Venez. Mais je peux vous appeler Clément Postec, quand même Ou comment est-ce que je peux vous appeler Bravo. Je suis Cathy Louvain, je suis la directrice des ateliers Médicis, mais c'est Clément Copostec qui fait tout le boulot. Hein. <rire> ben merci en tout cas de le représenter ce soir pour remettre ce prix. donc Sélection artistes et chercheurs associés aux ateliers Médicis. Et j'appelle également sur scène Charlotte Beld, conseillère de la région Île-de-France, qui est partenaire du salon et déléguée spéciale auprès de Valérie Pécresse. Merci. Alors, ce prix est une invitation faite pour l'un des artistes présents dans la salle aujourd'hui, ou alors pas présents dans la salle, mais en tout cas exposant dans le salon, à mener en commun avec d'autres artistes sélectionnés par ailleurs par les ateliers Médicis, vous m'arrêtez si je me trompe, une recherche-action en commun autour d'une thématique collective dans les ateliers, un programme pour lequel le lauréat ou la lauréate recevra en outre une allocation de soutien à la recherche pour six mois, ainsi qu'un soutien pour la production du projet. J'ai bon Euh, ouais. Enfin, euh, ah, et ben alors non, en fait, euh, vraiment, euh, nous, notre invitation aux artistes, elle est très ouverte, oui. elle est de six mois minimum, et c'est vraiment un projet qu'on construit ensemble, effectivement, sur un territoire, ce qui est celui de Clichy-Montfermeil, mais euh, recherche, action, j'en sais rien, en tous les cas, recherche, création, euh, tant sur un territoire, et euh, six mois, et voilà, on a eu des magnifiques aventures, en particulier avec prince Hitois, il y a... Trois ans l'année dernière avec Camille Jutier qui s'est terminée par une exposition lors de la Nuit Blanche qui a été un moment magnifique donc on espère une nouvelle aventure aussi folle et belle voilà Mais je vous laisse nous révéler qui Allons. est l'heureuse élue l'heureuse élue est Sharon Alfassi et c'est Charlotte et c'est Charlotte Belde qui allait pouvoir lui remettre son prix. Est-ce que pendant qu'elle vient, vous voulez nous dire un mot sur Bien ce prix sûr. Un mot rapide, juste pour excuser la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, et Florence Portelli, qui est la vice-présidente en charge de la culture à la région Île-de-France. Et pour vous dire à quel point on est heureux de soutenir cette année encore le Salon de Montrouge, puisque la région Île-de-France veut soutenir en tout cas la jeune création, et c'est une vraie volonté qu'on a depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant, à travers euh, l'investissement qu'on a fait également dans le FRAC et le travail qu'on réalise également avec les ateliers Médicis. Je vous laisse remettre le prix à Sharon Alfassi. <rires> Sharon Alfassi, est-ce que vous voulez nous dire un mot Oui, tout à fait. Euh, je suis un peu émue, désolée. Aujourd'hui, c'est la Sainte Céline. Alors du coup, je vais citer une de mes artistes préférées, Céline Dion. Et euh, elle a une sublime chanson qui s'appelle « Destin ». Et euh, le refrain, ça fait euh, « Tel est mon destin, je vais mon chemin. Ainsi passent mes, les, mes heures au rythme entêtant des battements de mon cœur. » Voilà, merci. Allez. Bravo, merci. Je vous laisse prendre mon place au milieu de la scène. Ouais, <rire> Bravo. Bravo. Et voici, voici, voici, venu l'heure de vous présenter le dernier prix de cette cérémonie, mais pas le dernier prix de la soirée, alors euh, surprise, suspense, je n'ai pas le droit d'en dire plus, mais je vous garde un peu en haleine. Le grand prix du salon Palais de Tokyo permet à celui ou celle qui le remporte d'exposer un travail personnel au Palais de Tokyo dans le cadre de sa mission de soutien à la création émergente et pour remettre ce prix, je demande à Marianne Berger-Lalex, directrice générale du Palais de Tokyo, de bien vouloir se diriger vers le pupitre, en compagnie de M. François Quintin, conseiller pour les arts visuels à la direction générale de la création artistique du ministère de la Culture. C'est donc à vous deux qu'est confiée la mission de remettre ce grand prix. Je vous laisse la parole, chère Marianne Berger-Lalex. Merci beaucoup. C'est un un grand bonheur et un véritable honneur d'être présente ce soir pour remettre ce grand prix. Comme aux ateliers Médicis, ce n'est pas moi qui fais le travail, mais Daria de Beauvais qui était présente pour présider le jury. C'est un engagement et un partenariat que nous conduisons depuis maintenant, je crois, 2009, donc 12 ans, et qui fait tout à fait sens pour nous, car nous avons aussi dans nos missions au Palais de Tokyo de soutenir la jeune création, la scène émergente, la scène française et internationale. Et, euh, et on a le plaisir ainsi d'accueillir euh, de, des jeunes artistes euh, depuis donc, 12 ans au Palais de Tokyo et de présenter leur travail. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans un mois, pratiquement dans, un, peu, un peu plus, le 25 novembre, nous, nous ouvrirons une nouvelle exposition où le projet euh, de Aïda Bruyère, qui était lauréate de 2019, sera enfin présenté après euh, cette, cette euh, année de, de pause, euh, dont nous sommes tous heureux de sortir. Et donc, maintenant, avec François Quintin, j'ai l'honneur et le grand plaisir de dévoiler le nom du oui grand prix du Salon de Montrouge Palais de Tokyo, François, qui est donc attribué cette année pardon, à Livia Melzi. Bravo Pendant que Livia Melzi nous rejoint sur scène. François Quintin. Félicitations. Est-ce que, François Quintin, vous voulez dire un mot à Livia Melvi et à cette assemblée Pardon. Non, d'abord, félicitations. C'est un, un très beau travail. J'étais très, très, très intéressé et ému de, de voir ce, ce moment d'anthropophagie euh, Assez, assez, assez fort et assez, euh, assez, voilà, sourcé, on va dire, d'une certaine façon. Euh, dire aussi que voilà, je suis très heureux d'être là aussi au nom du ministère de la Culture et, et que je suis aussi un, un fan et un habitué du Salon de Montrouge où j'ai été successivement et jury, et juré, et dans la nomination, écrit des textes, j'ai suivi longtemps des artistes euh, ici aussi. Et donc c'est un, un lieu pour lequel j'ai un très très grand attachement et auquel je souhaite longue vie. Et dire juste un tout petit mot à mon ami, Ami, euh, qui a vraiment œuvré avec euh, toute la bienveillance et la gentillesse euh, qu'on lui connaît. Voilà. Merci. Miriam Melzi, bravo. Merci. Ça va Merci, ça va. Merci beaucoup. Donc, ça a été dévoilé, le sujet de cette œuvre, c'est l'anthropophagie. C'est ça. Oui. Voilà, ça part d'une recherche historique. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de la rendre actuelle euh... Bon, merci. Euh, je vous merci à tout le monde, wow, c'est un peu stressé là, je ne sais pas vraiment quoi dire. Mais euh, oui, c'est une recherche que j'ai commencée il y a 4 ans et qui croise l'anthropophagie parce que ça parle d'une tribu brésilienne qui, qui pratiquait l'anthropophagie. Euh, on va commémorer le centenaire de l'art moderne au Brésil euh, l'année prochaine, donc, euh, qui parle aussi d'anthropophagie, on a le manifeste anthropophage. Donc il y a plein de, de croisements possibles avec cette thématique. Et, bah, et voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est une thématique assez euh, actuelle pour moi dans mon travail, mais aussi euh, avec tout le discours de décolonisation qu'on qu porte aujourd'hui et qu'habitent qu plusieurs, euh, plusieurs artistes, plusieurs recherches aujourd'hui. Voilà. Et merci beaucoup. Bravo. La photo, la photo. Je vous en prie. Le photographe vous attend. Ça, c'est la première photo. Mais j'appelle maintenant sur scène, pendant que vous êtes photographiés, tous les lauréats, tous les remettants à nous rejoindre pour faire une grande photographie de groupe, une image de cette soirée, une image de ce salon, de cette 65e édition du Salon de Montrouge. Venez, pendant que chacun prend sa place autour des lauréats, on connaît le principe, les grands derrière, les petits devant. vous pourrez dire cheese, fromage ou ce que vous voudrez, pendant que les photographes se mettent en place, préparent leurs pellicules. Pendant que s'improvise cette joyeuse mise en scène, eh bien, je tiens à vous remercier de votre présence, à féliciter tous les artistes de ce salon, à remercier tous les partenaires, les organisateurs, les techniciens et toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des semaines, des mois, pour rendre cet événement possible. Un événement ponctué, vous l'aurez compris, par des rencontres, des ateliers, des présentations, une vente aux enchères, on en parlait tout à l'heure. Vous pouvez retrouver l'intégralité du programme du Salon de Montrouge sur le site du Salon. Quant à moi, je vous retrouverai, si vous le souhaitez, sur Radio Nova, dès ce samedi, de midi à 14h, pour une émission dédiée au Salon, avec des invités. Euh, et Je vous invite, euh, bah, après la grande photo de groupe, à vous diriger vers l'inauguration de l'exposition qui aura lieu à l'étage supérieur. Il me reste à vous souhaiter une belle, grande, magnifique bouffée d'art frais et surtout, comme le disait Amy, beaucoup d'excitation. Bonne soirée. Bravo